Absent de l'entraînement aujourd'hui avec le Barça, Memphis Depay devrait quitter le club dans les heures qui arrivent, on connaît le montant du transfert. La fin d'un feuilleton attaqué cet été. Lors de la précédente intersaison, Memphis Depay était annoncé sur le départ du Barça à un an de la fin de son contrat, mais c'est finalement Pierre-Emerick Aubameyang qui avait fait ses valises pour s'envoler vers l'Angleterre et Chelsea. Resté en Catalogne, l'international hollandais n'était pas vraiment en odeur de sainteté. Pour preuve, Xavier Hernandez, son entraîneur, ne l'a fait prendre part qu'à 206 minutes de jeu toute compétition confondue à l'occasion de seulement 4 apparitions. Une situation qui a poussé son écurie à prendre les devants pour sa vente, et au joueurs à pousser dans ce sens. Entre 3 et 5 millions en effet, il était aujourd'hui absent de l'entraînement collectif, un coup de presse visiblement payant, à en croire les informations de Mundo Deportivo et Relevo. En effet, son coach a discuté avec lui sur son futur qui le dirigerait donc vers l'Atlético Madrid, mais sans qu'un joueur ne soit compris dans l'échange. Et alors qu'il lui reste encore 6 mois de contrat du côté du Camp Nou, les Colchon Rose vont devoir sortir le portefeuille pour s'acquitter d'un petit chèque. Montant estimé, entre 3 et 5 millions d'euros pour récupérer les services de l'ancien de l'Olympique lyonnais. L'officialisation pourrait même avoir lieu dans les heures qui le FC Barcelone se déplace sur le terrain de Ceuta, ce jeudi à 20h au stade municipal Alfonso Murube, à l'occasion du 8 huitième de finale de la Coupe du Roi. Découvrez les compos probables de la rencontre. Récent vainqueur de la Supercoupe d'Espagne contre son rival le Real Madrid, 3 à 0. Le FC Barcelone est sur une excellente dynamique. Les Catalans sont sur 11 victoires en 12 matchs toutes compétitions confondues. Le FC Barcelone est l'une des meilleures défenses d'Europe avec seulement 6 buts encaissés en championnat. Les hommes de Xavi sont également la deuxième meilleure attaque de Liga avec 35 buts inscrits. Suspendu en Ligue, Lewandowski sera présent sur la feuille de match. L'Ad Ceuta est dernier de 3e division espagnole. Pire défense avec 36 buts encaissés, seulement 8 points depuis le début de la saison, les joueurs de Ceuta réalisent un mauvais début de saison. Ils ont l'occasion de créer l'exploit demain soir en battant le FC Barcelone. Lors du tour précédent, L'Ad Ceuta a sorti l'équipe de Liga Elche 1 à 0. Le manager Jose, Juan Romero devrait donc aligner le Xitip. Le Barça va faire tourner. Xavi pourrait faire tourner pour ce match. On parle de Franck Kessié et Pablo Thor au milieu de terrain. Ferran Torres devrait être aligné en attaque avec Ansu Fati. Inaki Peña sera titulaire dans les cages du Barça. Josroane Romero va, quant à lui, sortir l'artillerie lourde. Mejia Osorio sera dans les buts, protégé par Carillo, Marin et Antolin Garzon. Bravo et Arribas devront débuter en attaque. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne.